Et du coup on va partir sur le match Liquefa contre l'Aine. Le match incroyable en avant. <rire> Jazzy <'ai> <rire> Joue torse Je nu là. Remember it. En avant, ladies and gentlemen, la grande demi-finale. La première demi-finale. <coughs> BO1, on le rappelle. Entre Liquefac des BDS et Len. L'ancien Make Me a Monster. L'ancien Youngtis. Liquefac sur H pour le moment. Len sera définitivement sur euh, Minutor. Je pense, ce premier round. On va prendre le garage et on va lockdown tout ça. Liquefac s'aperçoit que c'est pas en haut. On va descendre directement au niveau de la gym. Et on va venir mettre son drone au niveau des haltères. Oh, Len, il a zéro peur. Hein. Il a zéro peur. En face, ça va être tout le professionnalisme et l'expérience forcément de l'ikefac qu'on attend au tournant. C'est 4 préplacés qui ne donnera rien. Et on est perdu du côté de l'aide. Perdu dans le sens... Euh, on a perdu la trace. Eh, mais voilà. On, va, on sait que ça ne va pas pousser derrière. Oh, le positionnement il est parfait là. Si on n'est pas redronné, Malheureusement on va être redroné. On va prendre l'info, on va décaler. Peut-être le premier duel et la tête de l'aide. Ah, ouais, Ikefa qui se remet comme tout à l'heure. Le but du jeu. <coughs> forcément. Se faire un peu oublier en plus si on peut profiter de ça. Première fois qu'on doit voir Frost de la journée. Ça pique, ça fait mal, 1.5. Opérateur qui connaît bien. Bon on tous les opérateurs de toute façon. Et la question ça va être surtout de garder le shield peut-être. Il le sait. Attention aux deux, aux deux, attention aux deux échelles. C'est vrai que parfois on a tendance à oublier que maintenant il y a deux échelles pour monter à ce truc là. Et on est sur site Et on est sur site Et on n'entend pas Et on n'entend pas Et on vient d'entendre les petits... On sait où on est On sait où il est et On prend beaucoup de dégâts pour l'IKE On va pousser. Mais c'est l'aide qui gagne le duel Si les dirigeants de BDS regardent, c'est pas bon pour liker Fac. Arrêtez Sheiko avait perdu une fois aussi. Il avait joué montagne et tout, machin... Eh, du 1v1, c'est pas du... C'est un autre jeu, les mecs. Hein. C'est un autre jeu. Hein. Mettez Loris contre Cristiano Ronaldo en 1v1 dans des tirs au but. À votre avis, qui gagne Vraie question. Je donnerais plutôt l'avantage à au gardien de but. Ah Là, là, là, là, liké. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que vous pensez... Vous pensez que Cristiano Ronaldo est meilleur en gardien de but que Loris est meilleur en tir au but Bah oui, en 1v1, vous êtes con. Euh, faut, faut il faut qu'il tourne avec un BO3 dans la même logique. Mettez, euh, comment il s'appelle là, Newman, là, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire ou pas Comment il s'appelle là euh... newer pardon, merci. Merci euh, Miss Leaf, pour les 5 mois de France Coralité, ça, ça va pour les 3 mois. Honnêtement, honnêtement, honnêtement, si demain... Il y a Messi face à Newer. Ok Au tir au but. Ok Ils font 6 tirs d'un côté, 6 arrêts de l'autre. Et ils alternent. Comme à Rainbow Six. Je pense que le gardien de but gagne. Je pense que Newer est meilleur au tir au but. Que Messi du haut de son mètre de 12. est bon, euh, en gardien. Newer, Newer. Allez, niquez vos mères, ok Niquez vos Newer je suis fatigué, j'ai fait 7h38 de live les gars euh, Newer, on dit pas Newer. Oh, oh, oh, oh je suis désolé, il est allemand Du coup, on dit... Newer bah, Allez vous faire foutre, vous avez compris Noyer New Noué Newyer Neueur Comment Newer <rire> <rire> Nowhere. <rire> Noyau. Ah, c'est bon. Merci Péral pour les 4 mois. Etime, pas le dans <rire> on a le cas à l'appeler Jagger. Ah, mais vous avez compris, on s'en fout de son écriture et sa prononciation. Arrête... Oh, ouais, il a pas de chance, Ticket Il a pas de chance. New York, Nulard. Arrêtez, vous me cassez les couilles. Est-ce que vous avez compris Revenez sur le truc. Est-ce que vous pensez sincèrement que... C'est nous ça Comment ça se dit? Nouille. <rire> non. Boston. Nouillère. Neuillère. Neuillère. Neuillère. Neuillère. Neuillère. Ok. Aïe aïe aïe. Trop facile pour les KFAC. Il a activé le mode Pipipup. Il a activé le mode. Voilà, elle fiasco, Soit sympa quand même, c'est Len quand même, il a 14 piges. L'autre il est là. Euh... Mais il Mais s'il fait 1m20 aussi, t'abuses. Oui mais c'est justement, c'est hyper important. Mais c'est pour dire que... Ah putain, Len, non, non, non, non, pas comme ça Len. Respecte-le, il est joueur professionnel, il est au Six Invitational Len quand même. Refait comme tout à l'heure, sois pro. Allez Len. 3-2. Noor est blessé en ce 6, moment. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre que... Messi, mes, C'est pas le but de mon truc C'était une métaphore avec Rainbow Six Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Nuor il est soit blessé ou que Messi en ce moment il a la diarrhée Qu'est-ce que je m'en fous La métaphore Le but du jeu c'est la métaphore Il est parti Non la cam Niquez <rire> Len a marqué un but. Ah, quelqu'un est rentré dans sa chambre Ah ok ok. Glenn, meilleur que nous ailleurs. Oh niquez vos races Franchement, allez tous vous faire enculer. Vous dites bienveillance, bienveillance. ça n'avait rien à foutre de la bienveillance envers moi. Vous êtes trop des fils de... Il n'a pas arrêté le penalty. Nique. Ah, j'en peux plus de cette commune merde. Ah, je vais pareil sur Rocket League. Oh, oh! Oh, il a touché! Oh, le C4! Le petit sound glitch, là. Oh là là là là là la, là là là là là là Toute l'intelligence et l'expérience, là, de la part de l'IKEFAC Ah, oh, là, c'était smart, ça. J'aime bien, là. Bah, bah, bah, bah, bah. Best of Crash F1 sur YouTube. Pfft. Mec, il tape dans des pneus. C'est bon, quoi. Ah bah zut, on a oublié la grue Ouais, bah voilà, bah super. Et les rallyes, les mecs, ils se prennent des... des, des ils, ils se prennent des fucking dromadaires, ok Il va jouer avec lui. Oh là là là là là là Oh là là là là là là là là. Il a pas le torse nu mais il lui a fait un vrai cours de zumba. ou là, tu vas bien le mettre en mode bah ouais, mais tu es au milieu de la pièce. Bah ouais, bah tu vas tirer tous tes pruneaux dans mon bras, mon gars. Bah ouais, tu vas rien autre. Bah ouais, mais tu peux pas cancel. et C'est bon là Et pourtant Laine, il a pas été bête, il a pas il est pas j'ai bien aimé le fait qu'il se colle contre le mur et qu'il se décolle du mur pour pas avoir le pick advantage au moment de la sortie de l'Ikefac. Il va le jouer au final. Et il joue sur tous les angles à sa disposition, en haut de la commode, à droite de la commode, j'adore ça. Là, ça joue les mécaniques, ça comprend Rainbow Six, nom de Dieu. Non, <rire> il va pusher sur site. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, Len, Len. L'en pas comme ça. Pas comme ça, Alain 5 à 4 Pas comme ça, Alain Derrière, il sait que ça prend bug. Il sait qu'il va le jouer sur la verticalité. Donc, il a envie de le faire chier. Il a envie de lui péter des drones. Il attend pas sur site. Mais d'ailleurs, c'est l'IKEFAC. Il a de la flash. Il a Buck. Il peut jouer sur la verticalité. Et derrière, là, il se dit « Bon, il a personne sur site. Euh, moi, je suis liquefac, euh, J'y vais tranquille. Hein » Hein Eh il perd pas le nord, hein, Liquefac! Vas-y, pas compris, Il avait vraiment rien compris. Et parce que regardez sa caméra! Vas-y, personne ne comprend mais Van, j'en ai ras le cul! Biohazard container by attack. Ah là là là là là là, 6 à 4! Et c'est là que tu vois que le swing, là, les petits swings, les petits machins. En face, t'as juste. Une tourelle. Allez. Deux balles de match à sauver pour Len. Et on va prendre l'info pour l'IKE, mais on a l'info, on a l'info. Laine le sait, petit trou de rota qu'on va s'improviser. On va se relocaliser pour Len forcément en vente, là on les petits. On sait qu'il est au-dessus de nous, petite ligne prise. Et on va rejouer sur les, dro les deux drones sur l'IKEFAC, pour l'IKEFAC pardon. On en utilise un, mais on va très certainement utiliser le deuxième. Et plus ça va, plus on met la pression et on donne le tourni à l'en. Est-ce qu'on va passer à droite Est-ce qu'on va passer à gauche Très probablement, on va se relocaliser et on va utiliser le dernier drone intelligemment pour l'IKEFAC. Prendre la dernière information. Eh, le C4, il va connecter sur Walou. Derrière, on essaye d'aller le sanctionner, justement. On vient ouvrir sa ligne. On n'est pas stupide du côté de l'ennemi. Attention à ne pas trop bouger, La attention. Attention, est-ce qu'on a vu quelqu'un On le sait. On sait qu'il est là. On le sait. On le sait. On le sait Ça passe pas. Attention. Attention ça se joue là dessus Les pieds qui dépassent Pas comme ça Zizou La charge la dernière utilisée Tout est utilisé 30 secondes Il reste un drone Le drone est neutralisé Il va te faire une Zizou tu le sais Tu le sais Hélène Beaucoup de dégâts pris par l'IKEFAC Il peut plus rien faire Il peut plus rien faire NON Oh, il est trop fort Le Pika advantage sur cette petite Delcal, qui était quand même extrêmement parfaite. L'IKEFAC, des joueurs BDS bref, professionnels très très forts, chapeau de sa part. malheureusement, fera tomber Len en demi-finale. Oui, ladies oui, je and je gentlemen. La être... Vas-y, vas-y, ça marche à toutes, les quais. Bisous, Len, oui. t'es le meilleur. Bien joué, Len. All right, un gros GG à Len tout de même. Envoyez plein de GG dans le... de, de, de, de, de, de, de cœur dans le chat, s'il vous plaît, pour Len qui, malheureusement, est bien... Euh... Pour, pour, pour lequel ce sera terminé pour lui, pour ses, euh, qui chutera contre un joueur professionnel aux portes de la finale. L'IKEFA, comme vous venez de le voir, et bien sera le premier qui partira en finale. <rires>